Salut tout le monde, c'est le Gogo76 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr. C'est la quatrième vidéo de cette série Comment créer son site web. Alors, aujourd'hui nous allons voir les liens, les images. Enfin, les liens on les a déjà vus hier, mais là on va bien les approfondir, vous allez voir. Parce qu'en fait on va, les, on va faire un mix de liens et d'images, vous allez voir. Donc, l'image on l'a Mis tout à l'heure, bon, euh, excusez-moi, on l'a mis tout à l'heure, euh, on l'a mis hier. Enfin, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais moi je l'ai mis hier, car c'est hier que j'ai fait l'autre vidéo. Donc, on va ouvrir notre site, tuto On va ouvrir mes images avec notre papier suisse. Voilà, donc vous voyez bien, on a. On a créé cette balise image et on l'a fermée ici. La source de l'image, src, c'est dans le dossier image méduse.jpeg. On va ajouter une nouvelle propriété qui s'appelle height. Height qui définit la taille. H-E-I-G-H-T La taille, c'est en pixels, donc on va dire 200 pixels. Voilà, on enregistre tout. Donc, je fais... On a mes images... Index tutoriel. Voilà. Lien sur mes images. C'est toujours une page, une page du site. Hein. Et vous voyez que avant, la méduse prenait toute la place. Et que maintenant, elle est plus petite. On peut l'agrandir, bien sûr. 500 pixels enregistre, on rafraîchit et voilà les plus grandes donc maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire bien je vous ai dit qu'on va mélanger les liens et les images, alors là on va développer l'esprit logique alors quand on a fait un lien donc par exemple je prends l'exemple de ce lien là donc là c'est ce qui est créé lien sur et là on a fait le lien, et là, on l'a fermé. Eh bien, donc, ça c'est ce qui est à l'intérieur du lien, et ça c'est la source du lien. Enfin, c'est là où le lien va aller. Si on développe l'esprit logique, on a dit que tout ça c'est la balise, et ça c'est la fonction où ça va. Pour... On voudrait voir l'image en plus gros. En gros, ouvrir l'image. Donc là, il faudrait qu'on mette IMG et la méduse. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait mettre On a dit qu'on pouvait empiler des.. Empiler. Mettre des balises dans des balises. Et bien c'est ce qu'on va faire. IMG, c'est une balise qu'on va mettre dans une autre balise. Alors. Et la balise, ça va être A. Ah slash a a est égal à img slash méduse comme là en fait comme ici méduse.jpg jpg ça va avoir un lien donc là dessus alors donc on dit deux fois image meduse.jpg. Alors la première fois c'est pour euh, c'est pour dire, donc la première fois c'est-à-dire ici, on dit le lien c'est dans c'est euh, d'ouvrir medius.jpg. Mais quand on fait quoi Quand on clique sur l'image euh, avec la source image imagemedus.jpn et hate500. Quand on clique sur ça, d'ailleurs on va remettre à 200. Voilà. Quand on clique sur ça, c'est bon. Et là on ferme les deux valeurs. On va enregistrer. On va retourner sur notre page. Voilà. Lien sur les images. Rafraîchir. Et vous voyez que là, en fait, on peut cliquer. Donc, je clique, voilà, et on voit la méduse en grand. Oh, ça, ça m'énerve. Je fois que je fais en vidéo. Bon, donc voilà, la méduse en grand, parce que là, vous voyez qu'on a ouvert méduse.jpg. Et on n'a pas ouvert, là, les images.html. c'est du .jpg qu'on voit, d'accord Bon. Maintenant, moi, je vais vouloir écrire euh, « C'est une méduse ». Bon, j'enregistre tout et vous allez regarder ce qui se passe. C'est une... Bon, pourquoi ça nous fait ça bien, justement, c'est un problème. Jusque-là, nous n'avons pas mis d'accent. On n'a pas mis de E. On n'a pas mis de A. On n'a pas mis de I. On n'a pas mis de et On n'a pas mis non plus de A comme ça. Pas de arrobas. Bon. Et du coup, ça met des signes. Pour modifier ces signes et que ça affiche des accents dans notre code source donc c'est ainsi qu'on appelle le code qui est là dedans et eh bien il y a et ça va pas marcher dans notre code source on doit pas avoir d'accent c'est pourquoi on va aller sur un site que je vais mettre dans la description oui. ou alors si je le mets pas ça peut arriver hein. non là je vais le mettre et eh bien c'est tout simple, on marque euh, euh, accent HTML, voilà, Donc, voilà là c'est en violet parce que j'ai déjà cliqué dessus, accent en HTML, bon la page elle est pas très bien présentée je dirais, mais car HTML, le plus caractère HTML, si vous voulez par exemple un A comme ça, un A Avec un accent circonflexe, et eh bien euh, il faudra marquer et à cirque. Donc je vais vous le marquer tout de suite sur notre pad. Par exemple, là je veux marquer un donc je vous tout marque tout enfin. Il est sur le site. De toute façon, là vous allez peut-être pas très bien voir parce que c'est vraiment petit. J'aime pas vraiment la présentation, mais sinon il est bien ceci. Donc le A accent grave Et le E accent aigu Alors on va copier ça On copie pas le point virgule avec hein. CTRL C pour copier Et CTRL V pour coller J'enlève l'accent et je mets ça à la place Il y a un E Et E Acute Acute Et en fait donc je vais vous le séparer bien pour vous le voyez. Avec des étoiles. Voilà. donc Vous voyez bien là. Attendez, je vais mettre crochet. Voilà. C'est ça. E, A, Donc Je lève le crochet parce qu'il ne va rien comprendre. Et quand j'enregistre tout, voilà, magie, magie. J'actualise la page Et ça me met Méduse C'est une Méduse Très bien Bon Donc euh, le lien je vais le mettre dans la description Accent HTML Il y a aussi après On va peut-être faire du Javascript Donc voilà C'est un langage qui va Bon d'abord faut bien faire le HTML Et puis après on pourra faire du Javascript Donc c'est les codes pour le Javascript Bon voilà Bon, ce site, je le souviens, c'est pas un problème. Et maintenant, revenons à notre code. Maintenant que nous avons résolu le problème, qu'est-ce que nous allons faire C'est une méduse, d'accord. Mais nous allons un peu parler. Euh, en théorie. Voilà. Euh, théorie, c'est-à-dire. On va parler du des liens alors je vais aller en sur alors attendez attendez avec ma présentation avec mes dossiers là voilà word je vais mettre en gros et vous allez bien voir donc je vais écrire en 28 vous voyez normalement je vais écrire une théorie pour les liens euh, pour les liens il existe deux liens différents différents alors c'est l'adresse absolue euh, adresse adresse absolue deuxième type de lien c'est moi j'appelle ça comme ça mais ça s'appelle pas peut-être comme ça j'ai juste un petit trou de mémoire c'est euh, je vais dire adresse chemin chemin chemin le chemin tout simplement j'enlève ça voilà ça que c'est bon, on va le faire plus tard donc l'adresse absolue Adresse. Pourquoi je mets adresse à moi L'adresse absolue, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, c'est euh, une adresse euh, Donc, attendez, je vais vous faire un exemple. Voilà, tout simplement ça. Ça, c'est une adresse absolue. Ça, c'est une adresse absolue. D'accord Mais par contre, dans notre pas plus plus, c'est un chemin au répertoire donc l'adresse absolue est une adresse internet commençant par par Tttp2.slash slash slash et ensuite on met l'adresse donc je vais mettre ça en italique voilà toujours un exemple voilà l'exemple ça va être google alors on va marquer http://google.fr. Maintenant, donc voilà, il met, même, il met même le lien. Le chemin, qu'est-ce que c'est Et bien, c'est le contraire de l'adresse à en fait, c'est avec nos répertoires. C'est sur notre site en fait. On pourrait faire sur notre site à partir d'une adresse absolue. Mais c'est vraiment en passant comme ça. Attendez. Bon, excusez-moi pour cette pause. Euh, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais mon téléphone a sonné. Je vais essayer pendant le montage de baisser le son à ce moment-là. Donc, adresse absolue est une adresse à internet commençant par http://exemple google le chemin alors c'est pas pareil en fait c'est euh, je vais bah, donner un exemple hein. par exemple ça c'est un chemin donc un chemin et ton registre Donc euh, c'est souvent sur un ordinateur. Euh... Et.. Un exemple toujours on va faire un exemple pour accéder à notre image on fait donc à partir de notre dossier hein, on peut très bien faire à partir de ces deux points euh, puis après on fait ça que... enfin, voilà bon alors à partir de notre dossier on va ça on va appeler dans euh, img méduse.jpeg c'est bon pour tout le monde img bah, il me... voilà bon je vais mettre en pause faire une belle présentation puis la théorie est finie, euh, donc une théorie vraiment à se rappeler, je mets en pause la vidéo, donc voilà une belle présentation, donc pour la prochaine vidéo, ça sera une surprise ce que l'on va faire, mais je pense que ça va vous plaire, à la prochaine les amis, Bye bye et abonnez-vous si vous, si vous avez aimé, mettez un petit j'aime et un commentaire, ça fait pas de mal. Allez, bye bye.